L'amertume, l'aigreur, euh, quelque mais chose la... qu'il n'arrive pas à contrôler et à dominer. Au contraire, je trouve que l'affectif chez Jean-Luc Mélenchon a pris le pas sur tout euh, raisonnement politique. Possible. On s'interroge sur, euh, voilà, on a beaucoup d'interrogations autour de Jean-Luc Mélenchon et euh, de cette condamnation, pas condamnation, oui mais. Qu'on a polémiqué depuis 48 heures sur oui. savoir qui avait droit d'être là, pas là. Euh, qui était ambigu, pas ambigu. Oui, moi je crois qu'elle a raison effectivement de dénoncer l'ambiguïté de certaines formations politiques. Prenons par exemple euh, la France Insoumise. Hein. Vous savez qu'il y a eu une ambiguïté sur euh, la présence euh, de ce mouvement euh, dans euh, ce rassemblement. Euh. Alors, l'ambiguïté de la France Insoumise qui a décidé de participer euh, demain euh, aux marches. Vous avez entendu ce que disait Yannick Jadot. Il n'est pas C'est inacceptable. inacceptable. La lutte contre l'antisémitisme suffisamment... Non, je on, sais bien. On parle d'ambiguïté. Mais... Oui oui oui. De condamnation à géométrie variable. La... Lors de la manifestation, vous savez euh, pour Mireille Knoll. Oui, vous avez été chahuté. Nous ce a... c'est pas simplement chahuté. Aucun alors, pourquoi dirigeant. Pourquoi il y a les deux mains alors aucun vous ne prenez dirigeant. pas un risque que ça soit aussi, aussi tendu Aucun dirigeant à l'époque Madame la députée, vous entendez Daniel Simonnet qui dit « ça suffit, arrêtons de dire que la France insoumise, on est des antisémites et on est prêt à porter plainte ». Alors, je ne sais pas, je ne sais plus exactement le thème de votre débat. Moi, je ne suis pas venu pour parler euh, de, euh, de la mise en cause de la France insoumise. Bah on voit qu'il n'y a pas d'union sacrée, en tout cas, oui, euh, pour moi lutter je, contre l'antisémitisme. Moi, moi, ce que je souhaite, non, il n'y a pas d'union sacrée. Bah oui. Sinon, on aurait saurait depuis longtemps. Pourquoi pas dire tout simplement euh, euh, dénoncer l'antisémitisme Pourquoi parler tout de suite de l'instrumentalisation de l'antisémitisme à, à peine l'acte commis en fait. Pourquoi que... ne pas se contenter d'attaquer l'antisémitisme plutôt J'ai posé la question moi-même. Merci, merci Daniel Simonnet. Je, je crois que j'ai entendu votre question, hein, donc je peux <rire> <pas> y répondre. <rire> Instrumentalisation inacceptable. Là, là c'est lié au mouvement des gilets jaunes quand même, Fickel si Croate. vous pouvez oui. pas le dire contraire. Mais c'est lié au mouvement des gilets jaunes. Vous savez, votre Non, mais c'est bien votre... lié au mouvement des Écoutez gilets moi. jaunes. Écoutez, est-ce que c'est bien lié au mouvement des gilets jaunes pour qu'on soit clair ce soir est possible, monsieur, que je vous fasse une réponse montrez vous que je puisse exposer En répondant aux questions, parce que comme ça, c'est plus, on avance. Ça a été dit qu'il y avait des gilets de, de, de jaunes qui avaient protégé oui. la ficelle crotte. Mais, Donc, y a, vous mais vous ceux qui ont insulté étaient gilets jaunes. Donc. Il faut dénoncer les actes d'antisémitisme d'où qu'ils viennent mais là... et ne pas faire d'amalgame oui, avec vous... l'ensemble de la manifestation. Non, mais des oui, mais voyez, vous, parlez, vous parlez tout de suite d'amalgame. qui fait un amalgame ?– qui fait Personne. Est-ce que Benjamin ah, Grévaud dit que les Gilets jaunes Personne. commettent des Alors, actes antisémites Attendez, vous voulez que je vous dise le nombre dit... de personnes qui ont -ce... fait cet amalgame Mais c'est en boucle Est-ce que Benjamin Grévaud l'a fait Est-ce que le gouvernement le fait Non, écoutez, il faut dire que ça s'est passé à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Comment vous l'expliquez, ça, Daniel Simonnet, vous qui soutenez le mouvement des Gilets jaunes depuis le début Alors, depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, d'accord, il y a une volonté de le dénigrer et de... Non, non, vous allez me laisser faire pas une pas parole quand même, hein, sans déconner, c'est pas possible de m'inviter sur ce plateau et de me couper tous les trois secondes. Bon, depuis ça, le début, je parler, vous avez des groupuscules d'extrême droite qui cherchent à infiltrer ce mouvement. L'antisémitisme vient... vient de l'extrême droite ah, mais ça, ça bah, est l extrême l gauche qui est consignante, qui est bienveillantes et qui demande gauche. à comprendre ça. Qui demande à comprendre parce qu'on parce que, que, parle partait... Israël de tous les mots et qu'on fait de cette assimilation entre les juifs et Israël Vous terminez votre propos et vous bah que non, je puisse poser le mien. Je, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une autre gauche en France qui aime bien les gens avec cet système radical qui, parce qu'il parle Israël de tous les mots et parce qu'il euh, assimile les juifs à Israël, accepte qu'en effet, sous couvert de. L'antisionisme est devenu de l'antisémitisme Sous couvert de la détestation d'Israël qu'on légitime et qu'on accepte, eh bien on accepte cette haine Alors, réponse de Daniel Simonnet. Il vous restera une minute et on arrête là. Non, mais vous aurez le dernier cas. mot d'Anne oui, Simonet. Ça aura vraiment été un échange odieux, je tiens à vous le dire. Donc, le salafisme est un fascisme. Les, les téléspectateurs jugeront.